à 4 voix contre et une, euh, donc abstention sur 5, donc je pense c'est assez clair, sachant qu'il y a la population euh, qui s'est, je dire, exprimée euh, grâce à, au euh, en fait, euh, collectif euh, citoyen de la plaine des Vosges à à peu près 70% ou un peu plus de 70%, donc la population en fait est contre. Nous, on a voté contre euh, le projet et... En fait, euh, au début, ce n'était pas très clair, donc après, euh, il y a eu tous les chemins euh, ouverts, au public, euh, transformation, élargissement, etc. Enfin, je ne pas la peine de vous faire euh, la leçon. Et donc, on s'est, je vais dire, exprimé contre. Donc, euh, sur le projet que vous avez proposé sur 5 euh, zones, en fait, nous, on est contre Qui y en est sur notre territoire, qu'il y en est sur euh, Vrovie, qu'il y en est <cười> sur le territoire de Velotte et tatigny C'est exactement pareil c'est exactement pareil. Pourquoi là il y a des gens qui habitent Villers qui sont là qui n'ont pas été contactés encore moins Parce qu'il y a des gens qui habitent Villers qui sont au rez-de-chaussée, qui voient déjà les éoliennes avec les petits spots rouges qui sont à euh, Dompère qui sont euh, dans le secteur là-bas, je veux dire ils les voient déjà, ça c'est pas des euh, racontars des histoires, moi j'ai été sur place et il y a des gens ils, ils regardent la telle heure, c'est pas il voit des petits faisceaux. Donc il y a des gens de ils voient des petits faisceaux. Quand on, quand on veut, je veux dire, implanter toute une centrale sur cinq zones, là, nous, on va... Aller, alors que ce soit sur le territoire de Belote, que ce soit sur le territoire de Vronville, de, de, je veux dire, on sera tous impactés. Tous. Il y a même les gens d'autres... Si je que... peux te permettre, oui, oui, vous ne pourriez parler que de votre territoire, parce que je ne vois pas comment vous pouvez parler du territoire. Parce euh, sans, y habiter, sans y habiter. Bah, Aujourd'hui, euh, je suis désolé, moi ouais. personnellement, bah là, je suis impacté euh, par euh, des, la 4G. Je pense que vous avez un téléphone portable. Ah bah oui, oui, parce, oui. parce que je suis un bah, morgone comme voilà, vous et je peux pas voilà, faire et bah, moi, je peux vous dire une chose, c'est que je l'ai devant ma terrasse, je l'ai matin, midi et le soir. Ça ne me dérange plus. Ça ne me dérange plus. J'ai fait la gueule au début. Hein, parce que quand je vous allez sur votre terrasse, mmh. vous dites bonjour à une, euh, une antenne c'est pareil que vous voyez une éolienne, ah. et que vous lui dites bonjour une ou deux fois. Alors si je peux me permettre, on m'a dit pareil sur euh, les, câbles, les câbles électriques, oui, il, y a, il y a 35 ans, ans, ils n'en ah. voulaient pas, ah. maintenant ils n'en voulaient pas, sauf que maintenant, ce, ce que vous proposez, euh, les éoliennes, et eh ben par exemple, euh, sauf si je me trompe, parce que je suis pas, je veux dire, expert, euh, Maintenant, elles font 150 mètres sur euh, Domper ville sur rayon bientôt elles vont faire 180 mètres, voire plus. On ne peut pas comparer donc, une antenne, et encore une fois, je suis d'accord euh, avec vous sur l'antenne. On ne peut pas comparer euh, une antenne comme ça. Et je vais dire, en euh, fait, une, euh, un, donc, un engin qui peut faire 150 mètres, 180 mètres ou plus, parce que bon, c'est peut-être pas rentable, donc on veut que ça soit plus grand. Au milieu de cinq villages, mais comme c'est tellement grand, c'est même pas cinq villages, c'était huit villages, ou dix, euh, là, c'est pas possible, enfin, vous comprenez Les gens, quand ils s'expriment, en fait, ils sont contre une majorité.